Ça faisait longtemps les amis, regardez-moi cette belle vue Salut à toutes et à tous, il est 16h, j'espère que vous allez tous très bien, sauf les enculés qui harcèlent les streameuses. Voilà, ça c'est dit, c'est fait, on est au top, on se retrouve les amis pour une toute nouvelle vidéo sur EuroTruck Simulator 2. Je suis très content de vous retrouver les amis sur ce profil, puisque comme vous pouvez le reconnaître avec les montagnes, nous sommes dans les Alpes et ça... Et ça c'est un truc de fou avec ce DAF puisque souvenez-vous sur ce profil euh, on faisait tout simplement... Euh, bah, C'était lors de la bêta 1.44 euh, à l'époque quand on découvrait euh, bah, le rework de l'Autriche. Donc en fait c'est vraiment ultra stylé Alors pourquoi nous sommes ici Et eh bien parce que nous allons faire l'événement Halloween The Happy Halloween Event Event pardon Oh là je commence à faire des accents un peu, euh, peu bizarres Et en fait ce qui est assez amusant c'est que ce nouvel événement euh, du... Euh, ce nouvel événement euh, comment dire... Truckers... Enfin euh, World of Trucks voilà on va y arriver euh, J'ai cru qu'il y avait une faute d'orthographe Et en fait non apparemment c'est un jeu de mots que je n'ai pas capté C'est à dire que c'est pas écrit... Happy Halloween, hein, Halloween comme ça s'écrit, s'écrit. Happy Halloween, <rire> voilà genre holo, Halloween, alors est-ce que holo veut dire quelque chose en rapport avec les camions ou une entreprise je ne sais pas quoi, c'est fort probable en tout cas, je n'ai pas la rêve. Donc là, on va aller chercher notre cargaison. On va aller chercher des bonbons d'Halloween. Et ça, c'est stylé. Alors, quel est le but de cet événement pour ceux qui ne connaissent pas euh, Bon, pour les gros suiveurs de, de ou vous devez connaître évidemment. C'est euh, un événement qui a commencé le 25 octobre et qui se termine le 9 novembre. Laissez-moi vérifier ça parce que je parle un petit peu aléatoirement. Euh, oh là là, je suis tellement content de, de faire cette livraison dans, de, à Innsbruck. Vraiment je, je me souviens de cet endroit par cœur. C'est juste magnifique C'est absolument magnifique et pouvoir faire ça en 2K D'ailleurs avec la magnifique qualité c'est que du bonheur euh, Attendez je suis sur mon téléphone c'est pas bien Mais je voulais juste vérifier euh, que mon patron dit pas de bêtises, non ça finit le 6 novembre moi. Je savais bien que j'avais dit une bêtise Voilà c'est un événement qui se finit le 6 novembre donc cette semaine Au moment où la vidéo sort donc vraiment dépêchez vous Attendez j'ouvre un peu la fenêtre, un petit peu chaud par ici Ah on est à la montagne j'aime bien l'air frais Hop voilà alors c'est un événement c'est toujours sympa de faire ça de nuit parce que c'est un petit peu effrayant, c'est un petit peu l'ambiance Halloween, euh, mais j'ai préféré faire ça de jour pour des raisons visuelles et regardez comment c'est beau, voilà c'est quand, euh, quand même masterclass. Je suis très content d'aller chercher à cet entrepôt euh, la cargaison, ça fait plaisir. Alors, quel est l'objectif Eh bien tout simplement <coughs> de faire euh, personnellement 13 euh, livraisons, si je dis pas de bêtises. Euh, désolé, je suis sur mon téléphone encore une fois. Voilà, 13 livraisons, c'est ça. 13 livraisons à faire sur euh, le World of Trucks. Euh, il faut qu'elle fasse euh, 100 km minimum pour être comptabilisées, ça vous connaissez. Euh, c'est un petit peu des, des arnaqueurs. Évidemment, ça ne fonctionne pas si vous êtes sur ProMode. Alors je dis évidemment, mais pour moi, c'est vrai que c'était pas évident à l'époque. Hein, encore une fois c'est Fox qui m'avait expliqué ça euh, et les récompenses sont vraiment incroyables hein. c'est pourquoi je suis pas sûr de faire les 13 livraisons là en tout cas je voulais vraiment vous proposer une vidéo pour, euh, pour l'occasion regardez cette euh, belle remorque hein. très sympa euh, avec donc des bonbons à l'intérieur voilà on va aller euh, prendre la remorque directement le boss nous a dit que c'est bon on pouvait directement la prendre euh, sans dire bonjour sans dire au revoir tout a déjà été signé c'est formidable euh, hop c'est parti on se met tout bien Enfin, on essaye de se mettre tout bien. Je suis content aussi de reprendre ce, ce, ce DAF-là, ça fait plaisir. Hop, voilà, à peu près. Euh, ouais, donc au niveau des rewards... Alors, oui, il faut savoir que euh, ils aiment bien faire un peu des défis communautaires, hein, euh, SCS Software. Euh, C'est-à-dire que chacun doit faire, en effet, 13 livraisons. Euh, et au total, il faut, faire, faut que la communauté ait fait 666 000 livraisons. Et... Vous avez peut-être la ref, le 666. Euh, je pense, hein, en tout cas, enfin euh, c'est même presque sûr. Le clin d'œil pour euh, le 666, les 3-6 du diable, évidemment, pour euh, Halloween. Voilà, 666. Euh, sont secs non aucun rapport donc voilà allez on est parti donc là notre trajet fait plus de 100 km si j'ai dis pas de bêtises on va passer par euh, salzbourg euh, non je ne suis plus sûr je vérifie innsbruck on va monter l'autoroute salzbourg c'est ça on va euh, livrer à salzbourg alors voilà encore une fois un grand défaut euh, de ces événements c'est que du coup c'est que de l'autoroute quasiment et c'est terrible c'est terrible c'est bien dommage, mais c'est comme ça. C'est comme ça. Ce serait vraiment bien qu'un jour euh, Eurotruck fasse. Alors, après, ils ont raison de ne pas non plus trop faire. Euh, tout simplement parce que euh, voilà, il y a plein de maps qui existent. Hein. Euh, mais du coup, c'est vrai que s'ils avaient moyen en Vanilla de faire en sorte qu'il y ait plus de petites routes, genre euh, bah, comme euh, au Portugal, si je dis pas de bêtises, euh, le DLC Iberia, voilà. des trucs comme ça, ce serait vraiment, euh, vraiment génial. Que ce soit Vanilla quoi, qu'on puisse faire ce genre de, de, de défi c'est toujours sympa, donc voilà un petit peu pour euh, le topo du trajet du jour j'espère que vous allez kiffer, si c'est le cas vraiment n'oubliez pas le pouce bleu je marque le stop, on voit rien avec le panneau ça a été super bien pensé, allez j'y vais j'y vais, je prends large hop et on va tout droit tout simplement, ah ça me fait plaisir ça me fait plaisir, regardez moi ça le petit chien qui bouge. Ah, j'aurais dû mettre l'hologramme dans le tableau de bord. Eh oui, parce que l'hologramme, vous savez, c'est un hologramme de camion. Euh, c'est la récompense euh, du dernier événement World of Trucks euh, où il fallait justement livrer... Euh, euh, je sais plus où c'est que c'était. J'ai oublié maintenant, mais bon, on s'en souvient. Hein, c'était assez laborieux. Euh, et euh, voilà, j'avais fait ça sur euh, Truckers MP notamment. Et en convoi d'ailleurs avec euh, Fox et euh, my goodness donc euh, l'événement voilà, qui nous a rapporté un super hologramme euh, et là cet événement là euh, attendez hop nous on va à le Salzbourg paf cet événement là ça nous rapporte on gagne des trucs incroyables donc on fait 13 livraisons ou plus hein, bien sûr et on gagne un achievement euh, unique hein. <rire> un achievement world of Truck, euh, qui est très mignon d'ailleurs ah non on a un truc très mignon mais effrayant c'est un, un, un arbre sur le dashboard, un jouet euh, arbre euh, hanté. Euh. Euh, bah, vous voyez, pour ceux qui regardent mes vidéos Planet Coaster, euh, bah, justement, ma dernière vidéo Planet Coaster, euh, typiquement, euh, vous savez, il y a les arbres un peu hantés, les arbres qui font peur, les troncs euh, morts, là, les arbres avec un visage. Euh, bah, c'est un petit peu ça, voilà, c'est un petit peu ça, bah, c'est totalement ça d'ailleurs, euh, finalement. Ah, c'est marrant ça. Donc voilà, on, on gagne ça. Donc c'est assez formidable. Euh, donc ça ajouterait sur le tableau de bord, là, ici, là, sur le. le, le là où il y a le, mes papiers, les lunettes de soleil, etc. Bah, vous imaginez mon hologramme et vous imaginez un tronc d'arbre qui fait peur. C'est formidable. Alors, Michel, tu me laisses passer. Désolé, j'avais pas anticipé. Hein. Après, tu aurais pu anticiper aussi. Hein. Bah, de, pardon, excuse-moi, tu as ralenti. Donc hop, droite gauche, droite gauche, évidemment. Je te remercie. Voilà. Donc 666 000, euh, 000 livraisons à faire euh, au total euh, Je crois que... Ah si on gagne aussi euh, une citrouille ah, ça c'est mignon euh, Une citrouille qu'on peut pendre là-haut là comme ça. Moi j'aime bien pendre des choses Et eh bien plutôt que pendre des petites culottes On pourra pendre tout simplement une tête de citrouille euh, illuminée Ça par contre c'est rigolo, c'est mignon Seul truc qui est un peu débile C'est qu'on gagne ça à la fin donc à la fin, bah, Halloween c'est terminé de toute façon, déjà, voilà, Halloween c'est fini. Euh, donc c'est un petit peu... Voilà. Moi, moi je me souviens quand même que quand j'ai proposé mes premières vidéos, mes premières ambiances Halloween au début du mois, vous, met, vous étiez tous en train de dire euh, M.Kolo c'est pas un petit peu trop tôt Halloween Là je sens que dans les commentaires ça va être euh, Halloween c'est terminé, hein, c'est trop tard. Bon voilà, les gens ne seront jamais contents, mais donc c'est vrai qu'il va y avoir une citrouille après Halloween, c'est peut-être un petit peu con. Euh, il aurait été plus judicieux de la part de SS Software pour éviter les petits p... euh... <rire> Coupez ça au montage s'il vous plaît. Non mais je veux dire euh... <rire> Ça y est, M colo en roue libre. Ah je m'en fiche. Je m'en fiche, je dis ce que je veux, je dis ce que je pense. Euh, mais euh, en tout cas, euh, ouais, ça aurait été plus judicieux en effet d'avoir euh, ce petit toy, ce petit euh, gadget de citrouille de l'avoir pendant la période d'Halloween et pas après. Euh, voilà, bon même si, si, si nous l'avions proposé avant, les gens auraient dit euh, euh, C'est un petit peu trop tôt. <rire> mais bon, voilà, bon, en tout cas, ça c'est dit, ça c'est fait. J'aime beaucoup cette autoroute et je m'en souviens parce que c'est vrai que je l'ai quand même beaucoup prise pour tester la bêta à l'époque la 1.44 et c'est justement sur cette autoroute que j'ai découvert les, les, les nouveautés avec les panneaux qui nous disent combien de kilomètres restant avant la prochaine ville etc donc plutôt plutôt sympa les petits chalets sur la gauche on a vu. Euh, et c'est plaisant d'avoir ça en qualité optimale hein, Parce que quand, bah, la dernière fois que je suis passé par là Tout simplement, euh, hop le petit radar on, on reconnaît bien les pays de l'Est euh, Voilà regardez on, on voit les kilomètres, 135 km Pour Salzbourg donc c'est bon on a euh, notre défi Qui, qui sera validé euh, pour cette première euh, mission mais, euh, mais voilà Je me suis perdu, ah oui bah voilà bah, la dernière fois Que euh, je suis passé par ici, bah tout simplement La vidéo n'était pas optimale, enfin hein, euh, c'était la qualité D'avant, puis là maintenant on a une qualité vraiment euh Vraiment pépite, enfin, en tout cas c'est la meilleure qualité que, que, je, que je... Comment dire La qualité que vous voyez sur YouTube, c'est la qualité que je vois actuellement. Voilà, c'est ça ce que je voulais dire. Alors qu'avant, évidemment, je jouais en 2K, j'avais une, une belle vision. Mais sur YouTube, la vidéo, le montage, ça ne rendait pas pareil. Bon là, en l'occurrence, du coup, vous voyez comme moi je vois. Et ça c'est cool, c'est ce qu'on appelle absolument euh, l'optimum, l'optimal, l'optimisation. Voilà, tout simplement. Alors ça se termine le 6 novembre, donc ça va être samedi, hein, si je dis pas de bêtises. Sunday Sunday Non, c'est dimanche Oh là là mon anglais il est catastrophique je ne sais plus mais en tout cas ça se finit le 6 novembre à minuit enfin à 23h59 donc vous avez tout votre 6 novembre pour y jouer ça veut dire donc euh, ne vous inquiétez pas euh, qu'est-ce qu'il y a monsieur vous avez un petit coup de mou prochaine coupure dans une heure bah monsieur euh, monsieur on, on avisera on avisera Hein Alors nous avons Solamt à droite hein, pour euh, la restauration si je dis pas de bêtises ouais, c'est vraiment c'est vraiment bien fait hein. le rework il est vraiment bien fait voilà là on se croirait vraiment dans une vraie zone euh, et c'est ça ce qui, ce qui est dommage c'est de enfin après ça prend du temps euh, mais c'est de voilà ce serait bien d'avoir ce genre de choses à peu près partout ah, parce qu'il y a quand même des endroits qui ont été euh, laissés à l'abandon et, et c'est normal donc voilà, c'est tout à fait normal mais euh, c'est toujours bien de, de, de le souligner voilà tout simplement dites moi en commentaire ce que vous en pensez du coup de cet événement euh, un petit peu aussi mon avis euh, bah, de donner des, des, des récompenses pour Halloween après Halloween c'est un petit peu moi je trouve ça un petit peu dommage même si on peut réutiliser ça l'année prochaine évidemment mais voilà je trouve ça un petit peu euh, euh, enfin voilà c'est on, on, on a le droit de le critiquer étant donné que moi on m'a critiqué quand je faisais les choses soit trop tôt ou soit trop tard euh, selon les gens bien sûr puisque c'est très subjectif évidemment et désolé si j'en ai vexé euh, certains euh, voilà on peut être euh, on peut ne pas avoir fait l'amour euh, jusqu'à jusqu'à longtemps voilà tout simplement mais quand on a 13 ans normalement c'est normal donc vous inquiétez pas euh, en tout cas ceci étant dit ceci étant fait je vous kiffe que du love on prend la sortie à droite tout simplement Hop on va suivre cette Volkswagen juste devant nous Si c'est pas une Volkswagen n'hésitez pas à me euh, corriger euh, Et le grumier juste devant Oui c'est vrai je vais vous demander Voilà. voilà Qu'est-ce que vous en pensez du coup de cet événement Est-ce que vous le faites peut-être Est-ce que vous l'avez déjà terminé Est-ce que vous comptez le faire ou le terminer Voilà dites-moi un petit peu ce que, euh, ce que vous en pensez Moi pour être honnête avec vous je tourne cette vidéo euh, L'événement a commencé le 25 Bah hier en fait L'événement a commencé la veille euh, De la date où je tourne cette vidéo Nous sommes le 26 octobre Donc j'ai largement le temps Mais est-ce que je vais faire toutes les livraisons en live, en vidéo ou hors vidéo, j'en ai absolument aucune idée au vu de la récompense. Personnellement, je pense qu'un mode peut faire l'affaire. Mais c'est sympa d'avoir proposé de proposer ce genre de choses parce que, vous voyez, ça donne envie. Enfin, ça donne envie. Sinon, il n'y aurait pas eu cette vidéo, par exemple. C'est ce qui m'a poussé à faire cette vidéo parce que c'est un, un event. Mais pour le coup, faire 13 livraisons ça m'intéresse pas du tout. Parce que justement, c'est pas un profil modé, t'es pas sur promo donc tu fais que l'autoroute, c'est pas terrible. Euh, voilà, tu peux très bien faire euh, des événements Halloween euh, sans, euh, sans World of Trucks, hein, clairement. Donc voilà, t'arrêtes de bailler comme un chacal là, monsieur. Ça, ça me fatigue moi aussi. Hein. Bref, donc voilà, ceci étant dit, euh, ceci étant fait, j'ai 1 km/h de plus que le camion devant. Est-ce que je fais chier tout le monde ou pas? Non, je vais m'abstenir, ça me double derrière. Je l'ai bien vu. Je l'ai bien vu. D'ailleurs, petite parenthèse, euh, j'en avais parlé en live, mais j'ai changé de voiture. Voilà, je suis content. Ensuite, voilà, ma petite parenthèse de IRL, j'en dis pas plus, tout simplement. J'ai envie de garder ça privé, mais j'avais quand même envie de le dire. Je sais pas pourquoi, ça me démangeait. Voilà, comme ça, vous, vous le savez. Alors, le bus derrière moi, est-ce qu'il va tenter des folies Je ne sais pas, ça ralentit devant. Une nouvelle zone de restauration, de service, bien sûr. Zolamt, Ah, Zolamt, ça veut dire, euh, justement, euh, euh, service, quoi, un truc comme ça. C'est un peu comme House n'est-ce pas Qui veut dire sortie. <rire> Alors, euh... <rire> ah, je kiffe. Je kiffe. Là, je suis censé tenir mon tout droit. Très bien. Filache. À droite, c'est le filache. Ah. Hop là D'ailleurs ils ont fait un petit poème, une petite poésie, je sais pas si elle existe ou si elle a été créée pour l'occasion. J'imagine qu'elle a été écrite pour l'occasion puisque ça parle de camion. Alors je vais vous la lire, je ne sais pas s'il y a une mélodie, s'il faut la chanter, mais je vais vous la lire. It's time to start your rings tonight, begin to haul with bumps of fright, for Halloween is in the air, and there's no time to flee no dare. J'ai pas fini. To so hide away from all the treats That's wait for you But not to eat. No, they must be hold Deliver it quick Then park the way No, that's the trick Voilà, c'était la petite chanson d'Halloween Écrite par SS Software, c'est rigolo Alors, pour vous traduire un petit peu, étant donné que je suis très fort It's time to start your week Alors, il est l'heure de commencer vos Vos aujourd'hui, ce soir euh, commencez euh, à remplir vos camions de friandises pour euh, Halloween euh, qui est dans les airs, hein, bien évidemment euh, il ne faut pas euh, euh, il ne faut pas fuir ouais, il ne faut pas fuir ou prêter attention hein. euh, il faut euh, cacher les bonbons euh... merde il faut cacher les bonbons, euh, mais il faut pas les manger, hein. il faut les préparer, euh, ils nous attendent, mais il faut pas les manger, non, il faut les livrer euh, très rapidement, ils doivent être garés, euh, voilà, c'est le, le truc, à peu près, bref, vous avez compris que c'est un rapport avec la livraison de, de bonbons euh, dans des camions, hein, tout simplement, d'ailleurs ça peut être très... Euh... Alors on est arrivé à Salzbourg mais moi je suis fatigué À un moment donné on va pas faire une coupure à côté Alors si c'est RP hein C'est RP mais moi je suis pas là pour ça en fait Donc euh, on va dans jouabilité Regardez le menu comment il est super bien fait derrière euh, Simulation de la fatigue ça dégage C'était pas censé euh... C'était pas censé euh... Oh putain en plus ça reset tout sans déconner Non mais attendez faut pas non plus se foutre de la gueule du monde Bref donc voilà euh... Voilà euh, Pas Du tout la dynamique euh... <rire> Hop ah bah superbe en plus le feu qui passe au vert c'est juste euh, c'est juste parfait quoi hop et du coup il n'y a plus de voitures Moi, je les ai tous fait euh, disparaître hein, j'aurais compris Donc, ça fait plaisir alors bonjour messieurs dames ah c'est sympa et on a de nouveau la montagne ah non plus vraiment ici en hein. Salzbourg il n'y a plus vraiment de montagne bien dommage bien dommage bon en tout cas les amis j'espère que vous avez kiffé cette vidéo si c'est le cas, n'oubliez pas le pouce bleu. Et puis nous, tout simplement, on va se retrouver pour de prochaines aventures. Voilà, vous avez peut-être vu, je l'espère, ma dernière vidéo où je vous présente mon nouveau décor. Euh, fond vert qui est absolument incroyable on est dans le futur et surtout j'ai répondu à des questions très très très intéressantes et très rapides hein, c'est vraiment une vidéo bien montée qui dure 6 bah voilà, minutes même pas euh, donc c'est très rapide ça vous prend un peu de temps et puis surtout vous allez vous divertir parce qu'il y a des questions très cocasses et des réponses très cocasses donc vraiment n'hésitez pas à aller regarder cette vidéo je vous, je vous encourage euh, très très très important je parle également de, de Joey euh, Mais qui est Joey Vous ne savez pas qui est Joey Bah voilà il faut regarder la vidéo vous comprendrez Et euh, puis voilà tout simplement Des bisous N'oubliez pas le pouce bleu Et à très vite C'était Mkolo Ciao tout le monde Bon allez, euh, on va te faire foutre.